Nous venons d'avoir à Paris notre nouveau ministre des Affaires étrangères, Philippe Hammond, pour sa première visite bilatérale en France. Il connaît bien la France parce qu'il vient d'être ministre des Défense pendant deux ans et il s'entendait très bien avec son homologue français, le ministre Jean-Yves Le Drian. Cette fois, il a commencé comme participant à la conférence sur l'Irak, organisée par la France, qui rassemblait une grande coalition de pays qui voulait soutenir le nouveau président et gouvernement irakien dans leur combat contre les djihadistes islamistes que nous appelons ISIL. Le Royaume-Uni est totalement solidaire avec cette coalition et nous sommes en train de réfléchir sur les mesures supplémentaires que nous pouvons prendre avec les autres partenaires pour lutter contre cette menace djihadiste en Irak. Ensuite, Philippe Hammond a passé une journée à Paris, il a fait une longue discussion avec son homologue Laurent Fabius qui recouvrait toutes les questions d'actualité, les crises ou que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, avec la Russie, la question de l'Ebola qui frappe si durement les pays de l'Ouest de l'Afrique et où le Royaume-Uni est en train d'organiser la construction d'un hôpital spécialisé pour 62 patients. Aussi, M. Hammond voulait euh, se focaliser sur les questions de plus long terme de réforme de l'économie européenne. Tous les pays de l'Europe ont besoin de davantage de compétitivité, de croissance, de création d'emplois. Au Royaume-Uni, nous avons un projet spécifique pour réformer l'Union Européenne. Nous cherchons surtout davantage de compétitivité. Ça passe par compléter le marché unique qui est à la base de tout ce que nous ferons ensemble euh, à l'Union Européenne. C'est la simplification. Moins de réglementation et plus euh, efficace euh, dans son mise en œuvre. C'est aussi les accords de libre-échange avec les pays tiers pour encourager la croissance euh, et euh, le commerce. Aussi parce que l'Union Européenne va continuer à évoluer. Nous avons besoin de flexibilité qui pourrait permettre aux zone euro de compléter son intégration que nous soutenons, mais aussi qui permet aux pays comme le Royaume-Uni, qui n'est pas dans l'eurozone, le, quand même de protéger nos intérêts dans le marché unique et de s'assurer que les institutions fonctionnent, fonctionnent d'une manière équilibrée euh, entre tous les pays membres de l'Union Européenne. M. Hammond a pu discuter ça avec une large gamme d'opinions françaises ici. Et comme toujours, quand nous travaillons ensemble, nous avons trouvé des terrains d'entente ensemble.